avec le Réseau Lecture Maroc, qui organise une formation présentielle à la Maison d'art contemporain à Sela et ceci dans le cadre de l'intégration de Wikipédia en classe. Cette formation présentielle vient à la suite des formations à distance que les enseignants à travers le Maroc ont suivies pendant six mois. Donc, tous nos remerciements à Wikipédia Maroc et à Réseau Lecture